Depuis des décennies, les plus grandes entreprises qui opèrent en Europe, les multinationales, s'entendent pour mettre en concurrence les États membres les uns avec les autres afin de payer un minimum d'impôts, de sorte que ce sont les petites entreprises qui payent et les grosses qui ne payent pas. Il y a urgence pour agir puisque l'impression qui se dégage est que l'injustice fiscale est insuffisamment combattue en Europe. À entendre Jean-Claude Juncker, tout le monde aujourd'hui trouve que cette concurrence fiscale entre les États membres est néfaste et devrait être combattue. Et tout le monde veut faire la lumière sur les agissements des différents États membres dans le passé. Quelles multinationales, dans la majeure des cas, se les taxes, sans Walking Regulament Europe. I ask you to speed up the investigation at one and to come forward with additional proposals on the other hand. Thank you. Ah, no. Le moment est venu de décider, de se compter. Nous proposons une commission d'enquête de manière à faire la lumière sur tous ces agissements, de manière aussi à créer la pression pour que ça change. Et donc nous attendons une chose, de la part de Jean-Claude Juncker, mais surtout de la part de Guy Verhofstadt, de Gianni Pitella et de tant d'autres au Parlement européen, qu'ils joignent le geste à la parole en votant, en adoptant, en poussant, en soutenant cette commission d'enquête. Nous allons très vite voir ce qu'il en est.